Allez c'est parti, aujourd'hui on relance X-Wing sur la page, il y avait déjà eu un rapport de bataille qui avait été euh, quand même assez bien accueilli par, euh, par la communauté même si je m'étais fait troncher euh, la gueule, mais c'est pas grave, euh, je, vais faire, je vais faire le padawan maintenant, je vais prendre des cours euh, avec Kevin euh, petit à petit voilà, mon expert, euh, mon expert sur le jeu Aujourd'hui, on a la chance euh, d'avoir reçu de la part euh, de euh, l'éditeur Asmodé euh, trois euh, nouveautés qui vont sortir d'ici la fin du mois, j'imagine. On en reparlera pour, pour chaque vaisseau. On va commencer cette vidéo euh, eh ben, en vous présentant la classe euh, XI. Euh, Et puis demain, vous retrouverez euh, la canonnière euh, Lat. C'est comme ça qu'on dit euh, Ouais. Oui. Et puis dimanche, vous aurez droit à euh, la canonnière aussi, mais cette fois-ci pour séparatistes. les séparatistes. Allez, c'est parti Allez, c'est parti pour cette présentation donc, de la navette euh, XI donc moi je me suis demandé où c'est que je l'avais vu. Et je m'en souvenais pas parce qu'en oui. fait ça fait partie d'un épisode que j'ai blackouté totalement. <rire> qui n'existe pas. <rire> il n'existe pas. Je, genre je, je n'ai pas, pas de souvenir de ce qui s'est passé. Là <rire> en fait on la voit dans l'épisode 8, hein. c'est le vaisseau qui est utilisé ouais. par Rose et Finn euh, et, et, et, et BB-8 qui doit le piloter d'ailleurs. Hein, parce qu'après avoir piloté un, un, un, tout, un, et un et bipod, un... Euh, il doit piloter la navette imagine. Et donc c'est le, le vaisseau dont ils se servent pour fuir euh, leur euh, mission à succès. Voilà. Voilà. Il s'écrase après mollement dans la, <rire> la base euh, de la Résistance. <rire> Merci. <rire> bon, euh, ce que je te faisais remarquer euh, en l'ouvrant, c'est que euh, bah, je la trouve beaucoup plus belle de l'arrière que du devant. Voilà, oui, ouais, c'est chouette ouais. les réacteurs ouais, ouais, ouais, euh, la par, euh... Euh, par là derrière. Ah, ouais. C'est sympa là, ouais, ouais. ah, celui-là. C'est super bien peint là pour le mm. coup, tu vois, parce qu'il y a un double effet, il y a un effet bleu et un effet, euh, effet liseré là qui est mm. euh, qui est vraiment, euh, vraiment top. Sinon, ben, l'avant, on dirait en fait, tu sais, les, les, les carlins, Oui, oui, oui, un peu. Nez, euh, le, nez, le nez écrasé du, du, du, du carlin. Voilà, c'est mon avis, mais ça n'a peut-être aucun sens de le dire. Ouais. Bon, voilà, je ne suis pas fan euh, de la chose. Euh, c'est la première navette en socle, en, moyen. socle moyen. Donc de, ça, c'est quand du même premier ordre. pour le premier ordre. Euh, je, alors, vous n'allez pas m'en vouloir, je ne sais pas si c'est sur son bon socle-là. Qu si, qu'elle est... Si, si c'est son ça, bon ça, socle. Donc, grand... Donc je fais quand même un, un comparatif euh, de taille entre, entre, les deux, entre les deux vaisseaux, hein, entre l'Epsilon et, euh, et la XI. Donc, bon, bah, c'est clair, hein, c'est... Alors toi tu dis ouais c'est la petite de celui-ci et celui-là je le trouve beaucoup plus, euh, beaucoup plus charismatique quand même. Mmh. Mais bon on n'est pas là pour, euh, pour ça, c'est pas la première fois qu'on nous sort un vaisseau un peu douteux au niveau visuel et dont euh, les capacités ah, ouais, ouais. Sont, sont assez intéressantes. On va regarder euh, ensemble euh, les caractéristiques euh, du vaisseau. Pour ça on va euh, s'appuyer sur euh, euh, le messager du premier ordre voilà. qui est euh, la première carte hein, si, mmh. tu, euh, si tu le veux bien. Euh, donc avec une initiative de deux euh, ce qui nous intéresse c'est à la fois euh, la barre qui est en dessous et puis euh, la barre euh, de, de, de, de, de, de ces barres d'action deux en tir euh, sur un arc euh, des, plus, euh, des plus classiques mmh. c'est honnête Ouais, oh. voilà, ouais c'est la, la petite base. Ouais. ouais. Euh, deux en mouvement, ça par contre. Euh, euh, pas, bah, deux, deux en défense. Ouais. Deux, en dé, deux en défense, je veux dire, oui. En esquive, ouais, en, en, en agilité, on va dire. C'est pas mal pour un vaisseau de soutien comme lui. Ouais, ouais. Pour un vaisseau de cette classe-là, euh, c'est vraiment intéressant. Euh, et puis 5 euh, en coque et puis 2 en bouclier, euh, ça, nous fait, ça nous fait du 7. Ouais, c'est pas pour, mal. Euh, pour flinguer, euh, flinguer le tout, c'est honnête. Et puis ensuite, on va avoir un concentration, on va avoir un ciblage, on va avoir un coordination, et puis un brouillage, c'est ça brouillage, ouais. Ah, je suis pas totalement moisi en X-wing, ça fait plaisir. Alors là, par contre, on peut voir que la moitié en fait de ces actions sont rouges. Ils sont rouges, ouais, Il ouais, ouais. n'y a aucune action de repositionnement. Ouais. Donc par contre, là, elle a des chances qu'elle se prenne des des tirs à tout va. Quoi. Et là, pour le coup, quand on regarde le dial de mouvement. On est quand même un peu rassuré parce que. Euh, c'est pas honteux. Voilà, c'est pas honteux, il y a du bleu. Hmm. Il y a quand même 6 mouvements euh, bleus 3 hein, voilà. euh, à droite, 3 à gauche. Enfin, un, un tout droit et puis, et puis un, un de chaque voilà. côté à vitesse 1. Et puis un tout droit à vitesse 2 et puis de chaque côté à, à vitesse 2. Donc on va quand même pouvoir récupérer son stress. Voilà. Hein. Et on, on aussi est là que 3 euh, mouvements en rouge. Ouais, ouais, ça aussi c'est pas mal alors après, euh, de plus en plus on voit le, le mouvement stand-by en rouge, mmh. c'est cohérent pour toi ça, ce genre de, de, de choix ah ouais, ouais, ouais c aussi c'est bien ça va lui permettre d'avoir euh, bah, plus de choix dans, dans ses mouvements mmh. vu qu'elle peut pas se retourner donc il euh, mmh, mmh, y a des mmh. moments dans la partie je pense que vaut mieux pour elle qu'elle bouge pas que, que d'aller trop loin derrière les, les lignes ennemies. Quoi. Bon, c'est cohérent de ne pas pouvoir retourner la navette euh, en, ouais. en, en 180. On a quand même un virage à 90 degrés à vitesse 2 euh, qui reste ouais. blanc. Et puis, bah, si vous tentez à vitesse 3, là, vous allez vous allez stresser. Bon, c'est logique, est, on, on, est est est, on est sur ah. une navette. Quoi. Donc, rien d'inquiétant euh, du côté euh, de, cette, euh, de cette dial qui est vraiment cohérente, voire même un petit peu... Un petit peu euh, Ouais, un petit un peu, peu magnanime, je trouve. Hein un peu plus, ouais. Hein ben, pas mal, ouais. D'accord. Ça, ça reste bien. Qu'est-ce qu'on fait On regarde... Euh, tu voulais nous parler des coûts qu'on ne connaît pas encore. Non, mais je... Mais toi, tu les... Bah, disons qu'en comparant avec les d'autres vaisseaux, on peut se dire que ça peut être du, du 30-40 points, quoi. D'accord. 30-40 points, ça serait pas... Pas débile en voilà. comparant avec euh, avec quel vaisseau sur la base de quel euh, euh, comment tu te veux star tu... wing en fait le star wind impérial ouais à plus ou moins les mêmes codes ouais à une barre euh, qui ressemble mm -hmm. ou, par contre à des mouvements euh, a un moins bon mouvement d'accord dans l'autre je pense que ça peut à peu près être dans ces eaux-là bon euh, vous l'avez compris là on, une on, voilà hein, on hein. se mouille au moment où on fait la vidéo, tu as vérifié ce matin si euh, c'était toujours pas ouais, dans l'appli. C'est toujours pas, non, toujours pas dans l'appli. Moi, je voulais juste te dire qu'on a les figurines et, et les cartes en français. Euh, je subodore euh, une sortie française en même temps que la sortie américaine, en fait. Ah bah, ça serait top. Euh, ça serait top, c'est ce qui mmh. s'est passé pour X-Wing, euh, puisque X-Wing a, euh, a vu sortir euh, euh, ses boîtes euh, américaines et, et anglaises euh, le même, euh, la même semaine. Mmh. Euh, si nous on les a, ça veut dire que à SMODE, euh, à Guyancourt, c'est-à-dire au stock, ah ouais. ils les ont. Donc, ça sent bon. Euh, le pas trop de décalage entre la sortie américaine et la sortie euh, française. Je le dis. Si au cas où vous seriez tenté de vous dire je vais les acheter en V.O. pour les avoir plus vite, bah c'est peut-être pas le bon. Mmh, c'est peut-être oui. plus le bon choix hein, de ouais, faire voilà, euh, ce parce genre de chose. En général, on n'est pas plus cher. Et ben bah, voilà. Donc euh, bon. Et si puis là, vous avez euh, la chance euh, d'avoir le reste voilà, en même temps, un petit bonus. Quoi. <rire> Allez, on <rire> poursuit les cartes. Mais, ce qu'on peut dire bon. aussi dans la, la version espagnole, ouais. c'est qu'en fait, on a tous les jetons en plus. Ah, en ah ça c'est intéressant. Donc, ah mais pas euh, contre, hein. oui, Oui, parce qu'en fait, donc, on a le cadran de manœuvre en double. Donc, euh, voilà, ça peut toujours être sympa avec euh, plein de petits jetons. Et si vous êtes franco-espagnol, vous avez les cartes en double. <rire> et et non, aussi, mais on mais va avoir pas des, des jetons des ouais. débris ouais. et d'une autre carte qu'on qu n'a pas vue en double aussi. Exact. Donc ça c'est ça c'est sympa. Ça. Et donc ça, ce sera valable pour toutes les présentations de ce week-end. Ouais, euh, ouais c'est à dire qu'on se retrouve avec avec des avec du double et on va on va pas trop euh, pas trop cracher dessus. C'est ouais. judicieux. Ouais. Allez, je te laisse euh, je te laisse animer la suite. Talk parce que là, ça va commencer à atteindre mon, mon domaine de compétences à moi. On parle de T-Rex, T-Rex. Donc lui, il est sorti dans une BD, d'après ce que je sais. Podamron. Voilà, donc mm, mm, mm. À première vue, le personnage est intéressant. Et le... donc ses pouvoirs qu'il vont avoir aussi bien en tant que pilote que en tant que, que copilote, hein, en tant que carte. En tant que carte pilote, ouais. Voilà. Mm, mm, mm. À première vue, correspond bien à son personnage dans la BD. C'est une raclure, hein Oui, voilà, c'est ce que j'ai compris. Ouais, D'accord, ok, que, donc euh, voilà. tout va bien. <rire> donc, ça correspond donc à... avec son pouvoir. Son pouvoir, c'est à la mise en place, après avoir placé les forces, choisissez n'importe quel nombre de vos améliorations illégales, équipez et équipez-les à un chasseur TFO ou TSF allié. D'accord. Donc chaque vaisseau ne peut avoir assigné qu'un seul amélioration euh, illégale par ce biais. Et en fin de partie, toutes ces euh, améliorations illégales retournent sur Terax. D'accord. Ben, bah, euh, ouais, alors, ben... Les améliorations illégales, on ne pouvait pas les jouer normalement avec le premier. Ah oui, donc ça, ça va permettre à ces vaisseaux-là de pouvoir jouer avec tout ce qui est illégal. D'accord. Et on va aussi, surtout, pouvoir s'amuser, mettre justement tout ce qui est illégal sur des petits FO ou SF. Donc ça peut faire des petits combos marrants. Après, ouais, en termes d'intérêt en jeu, bon, peut être marrant. Après, je ne sais pas si c'est super efficace. D'accord. Euh... Parce que la, la cible, le taille FO ou taille SF, ne te paraît pas, euh, paraît pas judicieuse pour recevoir de l'illégal Non, euh... c'est plutôt les cartes illégales, en règle générale, sont sympas, mais pas transcendantes non plus. Ah d'accord, euh, il voilà. ah, y a des gens qui sont fans de, ah, oui, de oui, la chose. Bon, je, je trouve à chaque fois sympa mais sans plus. Est-ce que c'est comme... pas pour un petit peu relever euh, le clan en question et puis lui ouvrir un peu euh, des portes de modification à moindre coût Tu sors cette carte là puis tu te dis ben oui, voilà bah, comme non, ça, ouais, ça, ouais. ça ouvre les cartes. Oui. Euh... Et, euh, à première vue l'agent Terex pourra en prendre trois, ouais. mais c'est comme d'habitude. Il peut en prendre jusqu'à trois mais est-ce qu'on va en prendre trois Non. Ouais. On peut-être peut en prendre qu'une et pouvoir mettre justement la ligne des cartes euh, qui permet d'occulter de, un des vaisseaux, de mmh, donner mmh. un TFO, donc euh, pouvoir mieux le, et le puis, protéger. voilà. Et puis, il peut en prendre trois, mais il prend ne il, il prend qu'une seule fois une carte, un type de carte, normalement. Euh, oui Hein, donc euh, ce sera ah, trois cartes différentes. Ah. Bon, en tout cas, euh, les experts d'X-Wing qui nous regardent, n'hésitez pas à nous faire vos mmh. propositions euh, de combos ou euh, de, de, de, de trucs vraiment marrants euh, en commentaire. Euh, nous, on est preneurs. Fin de partie, euh, remettez toutes les améliorations euh, sur le vaisseau d'origine. Mmh. Ça veut dire qu'à la fin de la partie, tout euh, revient euh, à l'agent t voilà. C'est pour une histoire de calcul de coûts de voilà. victoire, ça. Ouais. Ouais. Ça veut dire que si tes chasseurs qui ont été détruits, bah, ton adversaire ne va pas gagner les points de ses améliorations vu qu'ils vont retourner chez T-Rex. Et vice-versa. Et si T-Rex si est détruit en milieu de partie, est-ce que je perds mes améliorations Non les gardes mais à la fin de la partie bah, par contre ça va faire gagner des points ton adversaire vous avez aussi un, un choix à calculer d'accord donc euh, on a tout intérêt à le désinguer pour euh, désinguer toutes les améliorations qui ont les points en euh, fin de partie point, euh, point de victoire ok d'accord tu vois autre chose à dire sur notre petit agent là comme ça euh, à froid non non non non très bien et eh ben, on va passer à gideon ask qui est un personnage qu'on commence à bien connaître voilà. dans l'univers un de... des jeux de la licence puisqu'il est sorti également dans star wars légion voilà. euh, Il était déjà dans X-Wing, mais dans le camp de l'Empire. Il était déjà dans X-Wing, dans le camp de l'Empire. Et comme il a survécu et que c'est toujours un crevard de salopard de merde... Ah, maintenant, et il ben, est dans le premier ordre. Il est dans le premier ordre. Vas-y, je te laisse... Euh... Alors lui, c'est tant que vous ou un petit vaisseau allié à portée 0-2 une attaque principale contre un défenseur endommagé. Mmh. Si l'attaquant a lancé deux dés d'attaque ou moins, ce qui est assez souvent le cas, ouais. il peut gagner un marqueur de contrainte pour lancer un dé d'attaque supplémentaire. Moi, j'avoue que la perso sur les quatre pilotes de la navette, c'est mon préféré. C'est ouais, sûr. Et qui est, <rire> Ça dézingue. Hein. Euh, voilà, ouais, puis il va pouvoir comboter avec les autres, mais en même temps, son pouvoir marche sur lui-même. Ouais. Donc, ben bah, voilà. D'accord, il est que... avec les autres et en même temps il est autonome, moi, oui, parce que c'est le 0-2 qui te fait dire ça en fait, et c'est tant que vous, non, ouais. un petit, ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, bon, moi, j'aime pas euh, quand il euh, y a plus de, de, de textes de restriction que faits, en fait euh, sur une carte, tu vois. Ah, ça ouais. commence et tant que vous avez levé <rire> la jambe droite, mais qu'en même temps la gauche n'est pas encore totalement posée, vous aurez peut-être éventuellement le droit de faire un truc si vous prenez un bidule machin. Bon, je dois avouer que je suis pas assez expert dans, dans, dans X-Wing pour pouvoir réunir tous les événements les éléments ah ouais. nécessaires à un combatage. alors que là justement on va dire que c'est facile dans le sens, ouais. il faut que le défenseur soit endommagé mmh. pour moi c'est la chose la plus difficile mmh. mais une fois que c'est ça l'attaquant qui a lancé 2 dés au moins bah, la plupart des chasseurs tils c'est le cas ouais. Et en général on joue quand même pas mal euh, tu as sorti avec la, la navette quoi. En gros tu vas jouer Gédéon et tu vas dire merde j'ai eu tout du premier coup, Fais chier. <rire> » Voilà, avec le la bonne chance. Mais euh, après, ben voilà, là, le marqueur de contrainte. Donc, Alors, là, marqueur de contrainte pour les gens qui débutent un petit peu avec Swing, est-ce que tu peux, comme moi, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un marqueur de contrainte Il y a de plus en plus de, de cartes et ouais. de personnages ouais. qui parlent de ces, marqueur. de ces marqueurs de contraintes et un autre marqueur. Euh, qui va jouer pareil, mais sauf que le marqueur de contrainte est en rapport avec l'esquive. Ouais. Un marqueur de contrainte fait que tu vas lancer un dé d'esquive de, de moins. D'accord. Tu vas pouvoir l'enlever après que tu aies fait une action bleue. D'accord. Donc c'est En une... plus de, mmh. du stress. C'est mmh. pas soit le stress, soit ouais, la ouais. contrainte, c'est ouais. ah, en as... plus. Ah, en plus. D'accord, ouais. voilà. Et le stress et la contrainte. Ouais. Et tu as aussi son penchant, mais plus pour l'attaque. D'accord, ok. Là, c'est faiblesse, ou là, c'est pareil, tu vas lancer un des bon. Donc là, en fait, tu prends un petit risque, tu te mets un peu à découvert pour pouvoir euh, tirer... Euh, c'est cumulatif, euh, le stress et la contrainte euh, Oui. Ah, Par ouais. contre, euh, les, tous les cumul, euh, toutes les contraintes ne se cumulent pas, tu ne vas pas avoir mmh. moins 3 en esquive. Mmh, mmh, mmh. Et si tu en as 2 ou 3 si des si j'ai du stress et de la contrainte, ça se cumule euh, Oui. Donc heureusement qu'on est sur une navette qui récupère bien du stress voilà, parce qu'avec un seul euh, déstress, enfin un seul euh, manip bleu, mm, tu vas mm, pouvoir mm, enlever mm. et ton stress et ton contrat J'ai compris. Mais tu vas te mettre un peu, euh, oui, en... Ben, en moment de faiblesse, au cas où, si l'autre contre-attaque, quoi, mais bon. Tu Je fais ça hein. pour tous les vaisseaux qui peuvent attaquer, oui. as pas de tu as juste la portée, mais tu n'as pas d'angle de tir. Ça aussi, c'est pas mal. Est-ce qu'on n'est pas en train un petit peu de nous expliquer que, de toute façon, bah, c'est logique, c'est une navette, mais euh, de toute façon, la navette, voilà, il faut qu'elle soit au centre d'une petite famille de ça taille bien avoir. énervée. C'est l'idée. c'est C'est le vaisseau de soutien à, à bas D'accord, okay. J'espère qu'il va être à Bakou, sinon il, il sert, à rien, on ne va pas se cacher. Et, Et... Baku, c'est loin <rire> était facile. <rire> Allez, on va voir euh, le commandant, euh, la commandante euh, ouais. Malarus c'est une fille euh, Malarus il me semble. Oui. Euh, un peu tarée aussi, euh, décidément. Ouais, première vie, elle prend <rire> de la drogue et autres. Ouais, euh... ouais, c'est la fête euh, en, en ce moment. Ouais, euh, c'est des les... junkies complètement ouais, ouais, névrosés, euh, <rire> Kamikaze, tout ce que tu veux, quoi. Donc, elle, initiative 5. Ouais. Donc, euh, bon, bon ce sera mains. le maximum pour euh, cette boîte. Voilà. Après, je ne sais pas trop si c'est tellement utile pour un vaisseau de soutien d'avoir l'initiative 5. Bon, voilà. Ouais. C'est toujours ça de prix, quoi. Mm -hmm. Et elle est faite tant qu'un vaisseau allié à portée 0,2 effectue une attaque principale. Bon, principale hein, donc, principale, euh, donc missile ou, mm -hmm. ou tourelle, euh, c'est pas bon. S'il y a au moins un résultat vierge, il doit gagner un marqueur de contrainte pour relancer un résultat vierge si possible <rire> alors voilà moi par contre là où je suis pas fan c'est il doit, c'est bah ouais, automatique mais parce que donc c'est chiant non bah, voilà. c'est fluff ah oui, ah non mais c'est vrai que c'est fluff <rire> mais euh, en termes de jeu le problème c'est que tu, à cause du marqueur de contrainte tu, tu vas te mettre dans des situations où des fois t'as pas envie quoi, ouais, ouais. non mais autre. le fin vénère quoi ah, ouais, c'est genre j'ai raté <rire> <rire> Comme ça, quoi. Hein je, je préfère sa version euh, copilote euh, d'accord bah Tu nous diras oui, ça. Qui est plus sympa. Ok, d'accord. Donc, mon préféré, oui, c'est Gideon toi, ton préféré, c'est Gideon Ask, Et ouais. Agent t peut, peut être marrant pour faire des petits, des, des petits trucs. Euh, d'accord. On... on parle des balises ou alors on parle d'abord des cartes euh, d'amélioration voilà. On va parler des cartes. Okay. Que, euh, ça, on finit, ça, c'est Bah ben, Voilà, on parlera avec la carte qui, qui lui correspond. Parce qu'on va vous montrer ça Ça, c'était nouveau. Ça, c'est nouveau. <rire> Allez, vas-y. Par quoi on commence on va faire un petit tir assuré allez, tir assuré, donc là c'est pour des vaisseaux petits ou moyens mmh. et c'est la seule restriction qu'il y a voilà. donc ça veut dire que cette carte là on pourra euh, la mettre euh, où on veut après euh, oui, si oui, je veux bien. la mettre euh, à l'Empire je la mets à l'Empire ah, oui, par oui, exemple voilà. hein, c'est oui, ouais, juste des petits okay. ou moyens donc mmh, pas mmh. sur un faucon, pas sur un vaisseau comme ça d'accord, ok tant que vous effectuez une attaque principale si le défenseur est dans votre bullseye vous pouvez dépenser un résultat dégâts ou changer un résultat dégâts critique en dégâts. Dans ce cas, le défenseur expose une de ses cartes de dégâts. Moi, je trouve ça bien. Alors moi, je ne comprends pas parce que je suis novice. Bah Qu'est-ce que je peux avoir comme intérêt à, à, à changer un résultat critique en résultat touche bah Déjà, euh, on va dire que ce n'est pas trop grave que ton résultat critique, tu vas le transformer en résultat touche. Puisque... Et grâce à ça, ouais. automatiquement, le défenseur, il doit exposer une carte de, de dégâts. Ouais. Donc que tu as raté ton attaque ou pas, il va devoir exposer une de ses cartes de dégâts. Wow suis rien là. Ah bah... Vas-y, je t'écoute. <rire> bah, tu, tu lances ton, ton ouais. attaque. Ouais. Ton attaque est foire, mais tu as fait un critique. Ouais. Mais tu sais qu'en face de toi, le chasseur T, il a 3 d de défense, donc ton attaque, ne passera pas. Ah mais il a une carte de dégâts qui n'est pas exposée, ah bah tu le forces à l'exposer. Ah tu as vu mon visage <rire> <Chimine>. <rire> voilà, voilà. <rire> Ah ouais d'ailleurs en gros euh, t'es pas touché mais t'es touché quand même ou quoi Voilà. Ah oui c'est génial d'accord ok. Après faut que ça soit dans le bullseye. Oui alors bon, le Bull Eye maintenant c'est devenu quelque chose qui s'est euh, définitivement imposé dans la V2, ouais, voilà, euh, qui bien avait bien comme objectif de faire en sorte à ce qu'on soit de meilleurs pilotes et qu'on positionne quand même un peu mmh. mieux nos vaisseaux qu'avant, parce qu'avant c'était un peu la largesse, puis le Bull Eye il s'était réservé ouais, qu'à ouais, quelques, quelques, quelques, quelques vaisseaux. Bon, voilà, euh, ça dépendra effectivement avec quoi tu te déplaces. Si tu le fais avec euh, une XI, c'est jouable. Si tu le fais avec euh, la, la, la, la, la canonnière des clones, ça va être un petit peu plus chaud, à mon avis. On en euh, reparlera euh, demain. Ouais. Moi, je verrai euh, bien. Moi. Après, il faut voir le coup de la carte. Ouais. Mais euh, peut-être à le mettre pour, de, pour des petites initiatives. D'accord. Parce que les petites initiatives vont tirer en dernier, en dernier, donc elles ont des chances de tirer sur des vaisseaux qui qu qu qu qu en endommagés. Ouais. Ouais. Mmh, mmh, mmh. Donc, si ça ne vaut pas trop cher, ça, ça peut être sympa. D'accord, super. Très bon conseil. Après, on a un ciblage prioritaire automatisé. Ok. Initiative 3 ou moins. Donc, c'est les pilotes euh, de milieu de tableau ou, euh, ou ceux qui ont un ou deux. D'accord. Euh, hmm. En général, les pilotes qui ne sont pas nommés. D'accord. Donc ça, c'est tant que vous effectuez une attaque, vous devez choisir un défenseur à la plus courte portée d'attaque valide. Mmh. Ça, ça peut être un peu chiant de temps en temps, parce qu'on aimerait bien plutôt détruire définitivement le vaisseau qui s'est barré en fond de cours. Ouais, ouais. Après avoir effectué une attaque, qui a raté Placez un marqueur de calcul sur cette carte. Avant de vous engager, vous pouvez retirer un marqueur de calcul sur cette carte pour gagner le marqueur correspondant. Bon. Moi, mmh. si elle ne coûte pas cher ok sinon bon, je, je trouve pas ça exceptionnel quoi. parce que tu dois dé, euh, attaquer le mec qui est plus court faut que tu rates ton attaque en général <rire> as peur, plutôt ça. envie qu'elle <rire> qu touche c'est bon. peut être une carte pour moi <rire> Voilà, voilà. Bon, voilà. <rire> je me dis ah tiens <rire> donc c'est euh, voilà, faut que tu rates, ça te donne un marqueur de calcul un marqueur de calcul ça permet de transformer une face avec un œil en touche en esquive, c'est une concentration en moyenne, donc bon... Ça te permet de gagner le truc grosso... C'est sympa, mais bon voilà, si ça vaut un ou deux points, bon bah voilà, il nous reste un ou deux points, enfin de... Ça pourrait valoir que un ou deux points une carte comme ça Je je sais pas, parce que maintenant, en plus, le système des points dans X-Wing, ça dépend aussi de l'initiative de la figurine. Ils ont fait tout un système comme ça, grâce à vie D'accord. Et plus l'initiative est forte, plus la carte coûte cher Voilà. Ouais. Ouais. ça, peut, euh... ça Donc c'est pas évident de voir Combien ça coûte mais... D'accord voilà, euh, C'est pas la top priorité bon. Ok, moins sexy donc Après on va commencer Par les Commandants Malarius ah, Donc là c'est ah. celle qu'on a vue Alors attention, ouais, tu ah nous l'as mis Alors là on est sur des cartes qui sont recto verso oui. Là on est sur une carte premier ordre uniquement mmh. Puisque c'est elle Et donc si elle est recto verso ça veut dire que on va lire ce qui se passe, et puis il va, il va y avoir une condition qui va faire qu'on retourne voilà. et on s'impose la deuxième. Je sens que ça ne va pas être bon. Bah, <rire> tout dépend voilà, comment on va la jouer. Quoi. Donc là, c'est la mise en place, à équiper avec cette face visible. Donc. Tant qu'un vaisseau allié non limité, donc il ne faut pas qu'il soit nommé, mmh, ils sont limités, mmh. à portée 0 ou 1, donc il faut vraiment être... C'est court. Mmh. Voilà, bah, toujours dans cette idée de des nuées, mmh, quoi. Mmh, je suis mmh, dans la nuée, mmh, je, je booste mes potes, effectue une attaque principale. donc, Il peut relancer un résultat vierge. Ça ressemble au commandant malheureux de tout ouais, à l'heure. Ouais. Sauf que là, euh, dans ce cas, et si cette attaque ne touche pas, vous devez retourner cette carte. Okay. Donc déjà, c'est moins punitif. Quoi. Il faut que tu rates ton attaque. Mmh. Donc là, pour l'instant, moi je trouve ça plutôt positif. tu relances J'imagine que si elle rate, elle s'énerve. Ah ben bah là, elle prend une grande lignée de coach. <rire> et là, elle part en commandant malheureux sublimé. Là, On la voit, là, elle est partie, là. Et alors là, le, la, la carte la... se transforme. C'est fois, que... <rire> la gueule qu'elle a sur la carte. Au début, elle aidait tout le monde. Maintenant, ouais. ça va que être pour nous. Ouais. Donc, c'est tant que vous effectuez une attaque, si le défenseur est dans votre mm -hmm. bullseye, mm -hmm. vous devez convertir tous vos résultats concentration en résultats dégâts. Bon donc ça c'est plutôt bien, ça mm -hmm. te permet d'avoir mm -hmm. une concentration en fait à limite gratuite Bon dans le bullseye c'est pas évident Et gagner un marqueur de stress, ça c'est plus chiant Et après, puis si vous avez au moins deux marqueurs de stress, subissez un dégât Ouais, ouais sauf qu'à un moment ça passe plus quoi Voilà, elle craque, donc c'est pareil, tout dépend le coût de la carte Ouais alors euh, je l'aime quand même plus que l'autre moi Voilà disons que c'est déjà... c'est même, mm -hmm. même le verso ne m'inquiète pas, mm -hmm. me fait moins peur quoi après, il ne faut pas oublier que pour l'instant, euh, les seuls vaisseaux qui peuvent transporter des, ouais. des, euh, des membres d'équipage, c'est les deux gros veaux, ouais. qui ne sont pas des spécialistes pour ce déstress non plus. Ouais, ouais, ouais, ouais, euh, ouais. Elle est un peu plus, mais voilà, c'est une chose à, à regarder aussi. D'accord, il ouais, faut faire attention. Il voilà, faut regarder euh, le, le coût. Si okay. le coût n'est mmh. pas trop, trop euh, élevé, c'est vrai que ça peut être intéressant. Et puis, on joue toujours dans cette... Euh, le premier ordre, ça joue vachement sur euh, l'ambivalence. Euh, mmh, mmh, faut mmh. prendre des risques, tu vas te prendre mmh, un dégât. Mmh, mmh, ça joue mmh. pas mal comme ça. D'accord. Agent mmh. Terex. Donc là, on l'a déjà vu tout à l'heure. Là, on l'a en forme agent. C'est une carte recto-verso aussi Oui. Ah, Vas-y, voilà. je te laisse. Donc lui, c'est à équiper euh, avec cette phase visible. Mmh. Placer trois marqueurs de calcul sur cette carte. Trois marqueurs de calcul, ok, ouais. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau allié de portée 0 ou 3. Ah, c'est 0 pas mal. ou 3, c'est vraiment pas mal. Voilà. Et retirer un marqueur de calcul de cette carte pour que ce vaisseau allié gagne un marqueur de correspondant. D'accord. Donc en gros, pendant la partie, tu vas pouvoir lâcher trois marqueurs de calcul à tes potes. D'accord. Alors, c'est top. moi, il y a un truc que... Enfin, vas-y, continue. Mm -hmm. Puis, s'il n'y a plus de marqueur de calcul sur cette carte, retournez-la. Ok. Donc pour l'instant, c'est que du bonus. Si ce n'est que moi, le marqueur de calcul, je crois que J'ai cru, mais j'ai du mal à comprendre les choses, que c'était réservé plutôt aux droïdes. Ah oui, alors que là, euh, non, là tu le donnes à qui tu veux. Justement, okay. c'est en fait ça prend. Est-ce que c'est une porte ouverte pour le le, le le marqueur de calcul pour le premier ordre Ou est-ce qu'on avait déjà la possibilité d'avoir des marqueurs de calcul côté, côté premier ordre euh... Je te pose une colle parce que tu connais pas trop bien ouais, le premier ouais, ordre. Voilà, je dirais que tu vas avoir quelques petites cartes de temps en temps. En fait, le marqueur de calcul est, est très souvent utilisé pour les droïdes, Ouais. Mais ça fait aussi une espèce d'entre deux. De, de jetons de concentration et de rien du tout en fait. D'accord, ok. C'est un jeton de concentration en moins fort. Mmh, mmh. d'accord. Euh, et c'est un peu l'équivalent d'un point de force aussi. C'est un autre type de... Je vous ai un peu brouillé, on y va, ouais. on retourne l'agent. Euh, la condition de retournement, c'est quand on, on a tout donné. Voilà, hein? quand on a tout donné, ben là, l'agent t il devient un cyborg. Je suppose que dans la BD, il doit lui arriver une bricole. Ouais. Il doit se transformer en cyborg. Et là maintenant, il... là ce qui se passe C'est pendant la phase de système Lancer un dead attack Et sur un résultat dégâts ou dégâts critiques Gagner un marqueur de calcul okay. Cette fois par contre c'est que pour toi ouais, ouais, bon, ouais. C'est toujours sympa parce que c'est pas une action rien c'est mmh, début. Mmh, quoi. Mmh. Sinon gagner un marqueur de brouillage Ça c'est plus chiant Là c'est ouais, c'est lui Mais... qui, qui, qui pécho le marqueur voilà. Mais action Transférer un marqueur de calcul Ou de, ou de brouillage. brouillage à un vaisseau à portée 0.3 Et c'est à un vaisseau pas forcément hein, ouais. Donc on peut balancer le brouillage oh, sur un. un... Ah, hey. donc, pareil, faut ah. voir le coup, mais euh, pour moi elle a pas de défaut euh, ouais. voilà. subtil. Voilà. Elle peut vraiment être sympa. Euh... D'accord. Ouais, il faut pas que ça soit trop trop cher. C'est toujours le problème du.. Euh... Ok. Si ça vaut 20 points, euh... hmm. D'accord. Mais... Donc là, on passe au commandant Pia. Pia. Ah. Pia. <rire> voilà, pff. <rire> pff. Pff. Pff. Pff. Pff. Le doré, il est, il est beau, il est doré. Ça, c'est dans Résistance, je pense, un perso comme ça euh, Oui, ça... La série Résistance, il ouais, hein? ouais, me semble qu'on l'a croisé déjà. Mais euh, j'en suis qu'au qu qu qu qu début de la saison 2, donc euh, je ne suis pas totalement sûr. Vas-y, dis-nous tout. En c'est mise en place, après avoir placé les forces, choisissez un vaisseau ennemi. Il gagne deux marqueurs de stress. D'accord. Bim, prends-toi ça dans la tête. Et tant que vous défendez, si l'attaquant est stressé, vous pouvez relancer un tête de défense. D'accord, ok, bon. Donc les deux marqueurs de stress, dès le début, euh, ça peut être euh, assez sympa. On comprends, ouais. Voilà. Mm -hmm. pour, euh, mm -hmm. bah, pour par exemple les petits fantômes, ils ne pourront pas s'occulter, donc ça c'est chiant. Les vaisseaux qui vont avoir deux marqueurs de stress, bah, ils vont devoir prendre du temps à, à aller moins vite que ses potes pour se déstresser. Mm -hmm. enfin, mm -hmm. Ça peut mm -hmm. être assez handicapant. Et après, tout au long de la partie, de toute façon, quand tu es attaqué par quelqu'un de stressé, tu Vas relancer un dé de défense, mmh, mmh, mmh. Ah, elle est, est pas mal aussi. celle ouais, voilà. pareil, tout dépend le, le coup. Si elle va coûter trop cher, elle va pas servir, à c'est peut-être plus une carte pour un joueur comme moi, un joueur débutant. Quoi, ça, ça voilà, lui offre moins, des choses, c'est simple à comprendre. Euh, voilà, ça se joue. Tu mets deux marqueurs, et, et après, puis, es en et en et puis après, c'est tranquille. Ouais, d'accord. Ok, celle-là, oui, c'est plutôt pour justement la, la navette, car avec ses deux dés de défense. De relancer un dé de défense, ça mm, te mm, euh, mm, sécurise mm, pas mm, mal, mm. donc je, je le mettrai plus sur, sur elle que sur la grosse euh, Bertha. D'accord, ok. Elle est belle la grosse Bertha. Ah oui, oui elle est belle. Elle elle est belle. Bertha. Ah. Et enfin, on a la, la la triple carte en fait, parce qu'il va falloir jouer avec trois cartes. Il va falloir jouer avec trois cartes, mmh. d'accord. Donc déjà, il y a des balises dérivantes euh, de détection, donc il y a la bleue et la rouge. Alors, est-ce que bleu et rouge, les couleurs, c'est pas plutôt lié à... Euh, T'en as une, j'en ai une euh, Non, parce que tu vas en poser deux. Mais effectivement, les couleurs, si tu joues avec un adversaire qui joue aussi avec cette carte, eh ben, toi, tu vas avoir les rouges et lui, il va avoir les bleus. D'accord, ok, très intelligent. Ouais. Euh, donc, on a euh, en capacité verte euh, mm. 3, en esquive, et puis euh, 2 en coque. Voilà. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'on peut les attaquer... En bah, temps. Bon, pendant qu'on les attaque. On n'attaque pas les autres. Alors vas-y, je te laisse, je te laisse présenter la carte. Pendant ce temps, moi, je fais un tout petit peu de bruit pour sortir les pions. La balise, donc, là que le premier ordre qui peut la prendre et que sur des vaisseaux moyens ou grands. Donc ça peut que être sur les deux grosses navettes et pas sur les autres vaisseaux. Donc tout ce qui est chasseurs t t ne pourront pas la prendre. D'accord. Voilà. Donc la mise en place, avant de placer les forces, placez deux engins distants, balises dérivantes de détection, au-delà de la portée 2 de n'importe quel bord. Ouais, pas mal. Donc gros, tu peux aller dans le camp d'en face. Voilà, tu, tu la mets un peu au milieu du... Pas de problème. Et avant de vous engager vous pouvez verrouiller un vaisseau à portée 0-1 de n'importe quelle balise dérivante de détection alliée en ignorant les restrictions de portée d'accord, Ok, elle fait relais quoi ça te permet voilà, de, de pouvoir en fait pratiquement tout le temps verrouiller euh, ouais. un adversaire ou qui soit dans la... tu rappelles l'avantage de verrouiller une cible s'il te plaît ça te permet, tu vas pouvoir lancer des missiles en général dessus voilà, parce, parce que, que tous les missiles nécessitent d'avoir verrouillé en général le voilà. verrouillage et ça te permet aussi de relancer tes voilà donc moi euh, pour moi clairement euh, alors en plus euh, les missiles souvent ils sont à longue portée où oui, ils ouais. nécessitent une portée bien définie voilà souvent on se retrouve dans le jeu à se dire ah merde j'ai pas eu le temps de le tirer j'ai pas pensé à verrouiller je peux plus m'en servir parce que je suis trop près mm -hmm. hein c'est souvent du 3-4 ou des choses comme ça les mm -hmm. missiles euh, de mémoire les mauvaises, voilà, là, les beaucoup, mauvaises expériences hein. que j'ai eu ah, il y avait ouais. des choses comme ça euh, donc là, il y a le verrouillage automatique qui se fait, il n'y a pas à y penser euh, pour les missiles, c'est euh, voilà, easy. Bien. Moi, à chaque fois que je pense à lancer un missile, je me dis, merde, je n'ai pas verrouillé. Donc voilà. là, c'est fait. Euh, bah, oui, je suis, moi, je suis dans les débutants. <rire> Ça aide aussi, je pense, les gens qui regardent la vidéo de se dire, je euh, j'ai aussi un matin Non, parce qu'il y a des gens qui, qui regardaient les vidéos de, de Star Wars Légion et qui disaient, bah, oh, j'ai l'impression de ne pas savoir jouer. Les gens, ils, ont, ils sont gênés quoi tellement ah, de ouais, voir ouais, des non. super bons joueurs. vous inquiétez pas, je suis là. <rire> et euh, quand je tire juste avec euh, mes lasers, euh, le ciblage, ça a un intérêt C'est de pouvoir relancer. Oui, voilà. Voilà. Donc, Donc là, euh, j'ai tu... des relances assurées. Voilà. Là, c'est doublement pour moi, parce que moi, je pense pas à cibler pour lancer mes missiles. Et puis, avoir une relance... C'est toujours <rire> utile, surtout quand tu... Par exemple, quand tu mets ça sur la brave hein, grosse navette. Les L'epsilon Les psyllones. Tu l'aimes le, tu pas Qui... Qu que tu, tu... Euh, Non, mais disons je me rappelle plus de son nom. Et. Disons qu'elle lance quand même 4 dés d'attaque, il faut pas l'oublier. Ouais quand même. C'est partie des vaisseaux qui mmh. balance la plus grosse purée du jeu, donc <rire> ouais. c'est toujours utile de pouvoir relancer les dés. Quoi. Ouais magnifique, c'est mmh. magnifique un truc comme ça, c'est sérieux. Quoi. ça ça peut être, euh, bon, après, pas comme c'est c'est chiant sur la table, parce que ça a des grandes ailes, mais, euh, mais c'est quand même magnifique. D'accord, ok. Bon bah écoute, on en a fini avec euh, cette présentation. Est-ce qu'il y a des cartes qu'on n'a pas présentées parce qu'on s'est dit, c'est déjà vu par les gens Il y a des petites cartes, oui, qui ont déjà été... Euh... Qui sont déjà dans d'autres euh, améliorations, enfin d'autres vaisseaux. Donc, euh, ouais, -ce que c'est vraiment utile. De donc, on ne revient pas dessus. Est-ce que tu as des choses encore à nous dire sur cette navette bah, On va voir le coup. Est-ce que tu que as des, des, des, des tricks à nous proposer ou est-ce que, est que tu veux nous faire une petite conclusion euh, Non, on va faire une petite conclusion. Bah, Allez, petite conclusion. Si son prix reste abordable, mm -hmm. euh, ça peut être vraiment sympa avec une nuée de tics. Ouais, ouais. Ça, ça, elle peut vraiment faire sa différence avec euh, sa, sa, grande sœur, quoi. Mmh, mmh. Donc voilà, tout va, tout va jouer sur le, sur son coup, quoi. D'accord. Ok. Pour espérer que les gens des FFG n'ont pas, euh... n'ont pas été trop gourmands, quoi. Ouais. Voilà. Ils ne ouais. sont pas coupés l'herbe sous le pied. Bon, bah, ça, ça, ça, peut être le style. On verra tout ça. Eh ben, en tout cas, merci pour cette présentation de la, euh, la navette XI euh, du premier ordre. Nous, on vous donne rendez-vous demain pour voir la canonnière des clones. Mmh. Et au passage, à la troisième vidéo qu'on fera qui sera sur la canonnière droïde, il y aura un petit jeu pour vous faire gagner cette bataille épique, cette voilà. boîte de bataille épique. Donc soyez fidèles et soyez-nous fidèles au moins ce week-end sur X-Wing. Je vous donnerai les modalités lors de la dernière vidéo. A très bientôt. On vous souhaite de bons jets. Et de bons jeux. Je. Parce qu'il n'y a que ça pour votre titre d'en face.